Vous aurez besoin d'une base pour les yeux, de la Naked Palette, d'un gel noir eyeliner, la couleur Rice Paper de MAC, la couleur Soft Brown, une couleur violette, ainsi que des fossiles. Étape 1. Commencez par appliquer la base de maquillage sur toute la paupière. Étape 2. Appliquez une ombre à paupières brillante or sur toute la paupière mobile. Étape 3. Avec un pinceau 217 de MAC, appliquez la couleur Soft Brown dans votre crue. Étape 4. Avec un pinceau plat, appliquez la couleur Half Bake de Urban Decay au centre de la paupière. Étape 5. Appliquez la couleur violet dans le creux externe avec un Pencil Brush. Étape 6. Sur l'arcade sourcilière, appliquez « Rice Paper ». Étape 7. À l'aide d'un pinceau eyeliner, créez une ligne parfaite. Puis, appliquez également le gel sur la muqueuse du bas. Étape 8. Terminez par une couche de mascara et des fossiles. Et voilà, vous avez le look complété. N'oubliez pas de regarder l'autre vidéo afin de savoir comment recréer la coiffure. Merci d'avoir regardé et cliquez ici pour voir le reste de la série. Bon bal!